Et bien salut à tous et à tous la même compagnie les 16h J'espère que vous allez tous très bien Écoutez, pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui Pour une nouvelle vidéo Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait le point Sur les dernières news de SS Software plus particulièrement Des nouveautés de Euro Truck Simulator 2 Finalement qu'est ce qui se passe parce qu'on a plus trop de nouvelles Ces derniers temps c'est vrai quand on va sortir la prochaine mise à jour Qu'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement est ce qu'ils sont encore En train de bouffer du foie gras ou est ce que finalement Est ce qu'ils nous préparent des surprises c'est plutôt La deuxième option on va un petit peu voir de leur côté Ce qui se passe encore une fois là pour le coup je vais vraiment parler de Euro Truck Simulator 2 et pas forcément de American Truck et il y a un truc qui me hype de ouf là que je suis tombé dessus totalement par hasard et c'est le titre de la vidéo c'est le lac Léman. Parlons-en tout de suite avec justement le rework de la Suisse C'est une des toutes dernières annonces Qui vient d'être faite, alors en réalité ça fait Un mois qu'ils nous l'ont annoncé mais vous savez j'étais pas vraiment là Et en fait ils sont en train de rework donc la Suisse A chaque fois qu'ils font un rework donc d'un pays Ou d'une ville etc c'est vraiment ils repartent en... De manière générale ils repartent à zéro Voilà ils refont tous les aménagements, ils refont Toutes les zones commerciales, ils font des nouvelles routes Ils font des nouveaux points d'intérêt, des nouvelles zones agricoles En fonction de l'emplacement etc Voilà ils, re... ils repartent vraiment sur de toutes nouvelles bases Et donc ça rajoute de la fraîcheur euh, Et de, du réalisme d'ailleurs Donc là la dernière nouveauté c'est Genève qui sont en train de de retravailler donc vous le voyez un hein, work in progress et vous voyez ici le drapeau de la Suisse et vous voyez là le drapeau de Genève alors Genève pour être très honnête d'ailleurs j'ai jamais mis les pieds à Genève, j'ai jamais mis les pieds je sais que, que Victor euh, l'a dit il est déjà allé à Genève pour des raisons x ou y <rire> par contre là ce que j'ai vu et ce qui me hype c'est qu'on va pouvoir longer le lac Léman ou le Léman, normalement on dit pas lac Léman on dit Léman puisque Léman ça veut dire lac Léman Terrible. On pourra longer le lac On pourra traverser le centre-ville de Genève Donc on pourra même traverser le Rhône Voilà vous le voyez derrière moi Hop là Magnifique, superbe La célèbre fontaine bien sûr Emblématique J'ai envie de dire de Genève Et puis euh, l'autoroute La 40 Que j'ai donc euh, pris Il me semble Attendez je vais vérifier un truc La 40 c'est euh, l'autoroute Qui est en hauteur et tout Bref Donc euh, clairement Le rework de la Suisse Et plus particulièrement de Genève Et tout ce qu'il y a autour Ça va être juste génial Vous l'aurez compris Je le répète une dernière fois le léman, L'autoroute ultra stylée euh, Sur euh, les hauteurs Ok euh, bon bah Genève en lui-même avec le centre-ville, Fontaine, etc. Donc je pense qu'on aura plein de points d'intérêt par-ci par-là, des cinématiques. Et voilà, que du bonheur alors vous allez me dire le rework donc le retravail sur la Suisse c'est bien beau Mais c'est pas fini Ils font aussi le retravail de l'Allemagne Alors je ne sais pas ce qui se passe Ils aiment beaucoup d'un coup cet euh, endroit hein. C'est normal c'est euh, l'Europe Finalement c'est l'Europe Eurotruck Voilà ça parle de Francfort. Voilà hein. il y a plus de 750 000 habitants dans cette région métropolitaine bien sûr La croissance économique locale qui continue évidemment C'est le business là-bas Il y a du business bien sûr Des nouveaux dépôts Pourquoi d'ailleurs Francfort est si connu que ça si je dis pas de bêtises c'est parce que Il y a l'aéroport, un des aéroports en tout cas les plus grands D'Europe Stylé non Bah du coup il y sera <rire> Donc on verra les avions. <rire> ah oui alors juste pour refaire rebond avec le rework de la Suisse Donc ils avaient en fait ils avaient annoncé ça En décembre d'accord Ils avaient annoncé ça justement en commençant par la ville de Berne Alors j'avoue que c'est pas forcément C'est sans doute une très jolie ville hein. <rire> voilà c'était pas le grand la grande annonce finalement donc c'est vrai que Genève ah, ça rajoute un peu plus de poids à la démarche donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé mais donc voilà si jamais il y aura Berne également <musique> Et pour tous ceux qui demandent où c'est qu'on en est sur le prochain DLC, bon, vous le savez, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais le DLC sur la Russie, vous savez. Ça... Alors, j'espère que je parle de problème en parlant de ça d'ailleurs, parce que YouTube on connaît, tu vois, liberté d'expression, il y en a de moins en moins. <rire> mais bref, le DLC de la Russie, vous le savez, bon, bah, nada, hein, pour le moment, pour des raisons fortes évidentes. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais euh, on est dans la merde. <rire> non, bref, donc il y a pas de Russie de prévu en tout cas pour, euh, pour le moment, hein, ça c'est clair. Mais bon, une fois que l'orage sera passé. Tant que c'est que l'orage qui passe finalement, voilà. Donc à la place, qu'est-ce qu'ils font Ils font les Balkans occidentaux, donc les West Balkans, les Balkans de l'Ouest. Vous l'aurez compris, hein, l'Ouest c'est ce qui est plus proche de chez nous, quand on est dans les pays de l'Est. Et donc là, ils étaient tout contents de nous annoncer, euh, il y a un mois également, qu'il euh, y a tout plein de passages de frontières. Alors bon, je sais pas à quel moment c'est stylé euh, tous les passages de frontières. mais là au milieu du mois, ils ont refait un poste pour dire qu'il y a plein de passages de frontières. En gros, ils ont répété ce qu'ils ont déjà dit il y a un mois. Donc en fait, pour le coup, il n'y a pas grand chose à montrer des West Balkans pour le moment, donc de ce DLC Mis à part qu'il y a plein de passages de frontières Donc c'est à dire qu'en gros, vous avez, pour le moment, hein, c'est comme ça qu'on nous le vend Si vous achetez le DLC West Balkan, ce que vous allez surtout faire, une fois que vous l'avez acheté Quand vous allez rouler là-bas, c'est que vous allez rouler, vous arrêter, attendre Passage de frontière, tu l'as compris Rouler, hop, tout de suite s'arrêter, attendre, passage de frontière. Ah, ça y est, c'est parti, on y va Tu roules, 5 minutes, paf, tu t'arrêtes, passage de frontières, t'attends T'as compris Bon, je pour le moment c'est comme ça qu'ils nous vendent le West Balkan. On va voir par la suite comment ça va se passer. Moi, ça me hype pas trop pour le moment. Après voilà, ce sera forcément très joli. Pareil en Allemagne c'était aussi donc il y a un mois Je rebondis en fait vous avez vu je fais des liens Entre aussi et ça ils, sont en train, ils ont fait Stuttgart voilà, Ils sont en train de rework également Stuttgart Donc pareil Stuttgart très connu en Allemagne forcément Pareil ils repartent à zéro ils refont tout de nouveau C'est bien sympa c'est très joli les, les screens qu'ils ont mis pour le coup hein. Là ils ont fait des efforts au mois de décembre hein. Ça donne très envie Donc voilà en fait pour finalement résumer Ils sont en train de travailler sur trois trucs principaux Actuellement sur Eurotruck Simulator 2 Ils travaillent sur le rework de la Suisse Donc avec différentes villes On a parlé de Berne On a parlé de Genève, ils retravaillent sur l'Allemagne on a parlé de Stuttgart on a parlé de Francfort, et ils sont en train de travailler sur le DLC donc des West Balkans ils sont en train de travailler sur les passages frontaliers <rire> voilà c'est tout pour moi j'espère que vous avez kiffé les gars, Eurotruck ça se fait des petits plaisirs, quand sortira la prochaine mise à jour là je ne sais pas, ça se trouve au moment où la vidéo sortira on le saura et je passerai pour un débile si je vous ai appris des choses, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si je ne vous ai rien appris mais que vous avez passé un agréable moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu le petit commentaire qui fait plaisir, vos avis, ça m'intéresse. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, et notamment sur le jeu Sons of the Forest, dès qu'il va sortir dans quelques semaines, bordel. J'ai trop trop hâte. Voilà, j'ai fait un changement de sujet, mais ça, ça régale. Allez les amis, je vous fais plein de bisous, c'était Mkolo, ciao tout le monde.